Aujourd'hui le 13 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Le soir du 12 janvier, la libération de la ville de Soledad a été achevée, ce qui est important pour la poursuite des opérations offensives réussies en direction de Donetsk. La mise en place d'un contrôle total sur Soledad permet de couper les voies d'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans la ville d'Artmovsk, dans le sud-ouest, puis de bloquer et de faire entrer dans la chaudière les unités des forces armées ukrainiennes qui y restent. La capture de Soleda est devenue possible grâce à la destruction constante par le feu de l'ennemi, par l'assaut et l'aviation de l'armée, les troupes de missiles et l'artillerie d'un groupe de troupes russes. Ils ont continuellement infligé des frappes concentrées sur les positions des forces armées ukrainiennes dans la ville, interdisant le transfert de réserves, l'approvisionnement en munitions, ainsi que les tentatives de l'ennemi de se replier sur d'autres lignes de défense. Les avions de combat des forces aérospatiales russes au cours des opérations de libération de la ville ont détruit trois avions et un hélicoptère de l'armée de l'air ukrainienne, qui effectuait les tâches d'appui-feu aux troupes ukrainiennes depuis les airs. En outre, les équipages de combat des systèmes de défense aérienne du groupe de troupes russes dans la région de Soleda ont abattu neuf roquettes des systèmes de lance-roquettes multiplimar, Alder et Uragan tirés sur des bastions occupés par les troupes russes. Au cours des actions visant à libérer Soleda, les unités aéroportées ont effectué une manœuvre secrète dans une autre direction ont attaqué avec succès les positions des forces armées ukrainiennes occupant les hauteurs dominantes et ont bloqué la ville des côtés nord et sud. Les forces et les moyens de guerre électroniques du groupe de troupes russes concentrés dans cette direction ont supprimé le système de contrôle de l'ennemi et ont également perturbé l'utilisation des drones ukrainiens. L'ensemble des mesures mises en œuvre par le groupe de troupes russes a assuré le succès des opérations offensives des détachements d'assaut pour libérer Soledar. Au cours des trois derniers jours seulement, plus de 700 militaires ukrainiens et plus de 300 unités d'armes des forces armées ukrainiennes ont été détruits près de la ville de Soledar. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Dans la direction de Kupiansk, à la suite de frappes d'artillerie du district militaire occidental sur des unités de la 103e brigade de défense territoriale ukrainienne dans les zones des colonies de Krakmalnoy et Brestovoy, -E, région de Kharkiv, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés et 3 véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les tirs d'artillerie de la formation Pskov des forces aéroportées ont vaincu les unités des 80e et 95e brigades d'assaut aéroportées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Grigorovka et Srebryanka de la République Populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à plus de 40 militaires ukrainiens tués et blessés, 4 véhicules blindés de transport de troupes et trois camionnettes. Dans la direction Sud Donetsk, à la suite d'un engagement de tir complexe de l'ennemi par les marines de la flotte de la Baltique dans la zone des colonies de Poltavka et Spenovka de la République Populaire de Donetsk, plus de 20 militaires ukrainiens, deux des véhicules blindés de combat et de véhicules ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 117 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 105 districts par jour. Deux dépôts de munitions de la 107e brigade d'artillerie antiroquette et de la 46e brigade aéromobile des forces armées ukrainiennes ont été détruits près de la ville de Zaporozhye et près de la colonie de Yanogorka dans la République Populaire de Donetsk. Deux autres dépôts d'armes de missiles et d'artillerie des 28e et 65e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes, ainsi qu'un hangar avec des armes et du matériel militaire de la 108e brigade de défense territoriale, ont été touchés dans les zones des colonies de Konstantinovka de la République Populaire de Donetsk. Novovanovka et Orokov, région de Zaporozhye. Au cours du combat de contre-batterie, les éléments suivants ont été détruits un véhicule de combat du système de lance-roquettes multiples Uragan et de lanceurs du grade des dans les zones des colonies de Krasnilimov et Seversk de la République populaire de Donetsk, Obusier obusiers automoteurs de Sivouzdyka et trois obusiers automoteurs de S3 Acacia dans les zones des colonies de Gulyaypol et de la ville d'Orokov, région de Zaporozhye. Trois obusiers ukrainiens et 20 ont également été détruits dans les zones des colonies de Viomka et Dilivka de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, trois véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Vladimirovka, Nikolsko de la République Populaire de Donetsk et Zmievka de la République Populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 372 avions, 200 hélicoptères, 2.876 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens, 7.495 chars et autres véhicules blindés de combat, 982 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3.820 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8.027 unités de véhicules militaires spéciaux.